Eh bien, Odile Monnier, euh, donc on habite à saint de coutet Au Bas-Fief, et donc on a la particularité d'être situé sur le bord du lac de Grandlieu. Donc là, c'est Gérard. Ah, oui, euh, c'est est une ferme qui, est, qui vient de, de, de ma famille, hein, depuis, bon, déjà depuis, euh, implantée depuis environ 140 ans euh, sur, cette, euh, sur ce village. Et donc ça s'est transmis de génération en génération. Moi je me suis installé en 1983, à la suite de mes parents. Il y avait nécessité pour des raisons de conditions de travail en particulier de, voilà, de... de se spécialiser sur la production laitière. Et puis donc depuis maintenant, euh... enfin, depuis 1997, euh, on a passé la, la totalité de l'exploitation en agriculteur biologique. La, la ferme a la particularité d'être dans un environnement euh, particulièrement euh, naturel et, et fragile, et euh, mes parents, grands-parents, ont toujours eu conscience de, de la préservation de cet environnement. Voilà, quand, quand je me suis installé, euh, j'ai sans doute eu tendance, comme, comme beaucoup de ma génération, à, ben, à intensifier hein, pour... Euh, mettre en application ce que, ce que j'avais appris à l'école et, et, et par les techniciens. Et j'étais quelque part un peu frustré de, de ce, du fait de peut-être de ne pas être en, en capacité à transmettre un, un environnement de la même qualité que moi j'avais reçu de, des générations qui m'avaient précédé. On a créé donc, avec euh, plusieurs autres fermes une fromagerie collective euh, qui s'appelle les cuisins fromagers nantais. On a fait un petit local euh, de vente à la ferme. Et euh, on faisait déjà de la viande bovine en direct, déjà depuis euh, quelques années. Donc, euh, pour accompagner, on a pris donc les produits laitiers de, notre, euh, enfin de la fromagerie collective. Les gens pouvaient trouver des paniers de légumes, des, de la charcuterie, de la porc, de l'agneau, du pain. On a aménagé ce gîte. Donc euh, il a été euh, ouvert euh, au public début 4, euh, 2016 euh, et donc euh, c'est la maison familiale, c'est la maison où j'ai grandi. On a fait le choix volontaire d'essayer de, d'utiliser de, de, le maximum de matériaux naturels. Enfin, on a toujours eu une, une préoccupation par rapport à l'énergie au sens large par rapport à la préservation de l'environnement et euh, on souhaitait que la, tout ce qui tournait autour du gîte euh, respecte cet esprit-là. Autrement, bah, pour ce qui est de, de mes activités euh, actuelles, donc on a transmis euh, donc notre troupeau laitier euh, à, à, donc à un jeune couple et euh, bon moi c'est vrai que c'est un un peu un soulagement pour moi en termes de, de charge de travail et de, et de tension quelque part. donc, donc depuis septembre que je vais en retraite, on va rester sur une vingtaine de bêtes simplement, bêtes à viande, et donc pour la vente directe, et, et puis donc l'exploitation du gîte que, que l'on va continuer encore pendant quelques années, parce que j'ai quelques années encore à faire. Voilà, donc euh, lorsque... Que les acteurs de vélo arriveront à la maison, donc je les recevrai d'abord par une, une petite collation, de façon à ce qu'ils se dégourdissent les jambes, et après donc leur proposer quelques activités. Donc... Sur les bords du lac de Grandlieu, euh, au fil des saisons, on a la particularité d'avoir d'accueillir des, des, des, des, des populations d'oiseaux migrateurs. L'objectif, c'est d'accompagner justement les, euh, les personnes. Euh, de vélo des paysans dans, dans l'observation de ces espèces-là, va faire découvrir aussi les, les pratiques agricoles euh, bah, tout à fait naturelles hein, qu'il qui y a autour de grands lieux. Puis, euh, quelque part, quand on fait une activité d'accueil, euh, c'est un peu aussi un voyage par procuration. C'est bien de, de, de, de pouvoir conduire cette activité-là, parce que euh, c'est très enrichissant humainement.